BMW fait partie des rares constructeurs à renouveler son offre sur le segment des monospaces. Ce série 2 Active Tour Air, revu sur le plan du style et de la technologie embarquée, est en outre doté de motorisation électrifiée inédite. Et c'est de la version essence micro-hybride 220i. Alors où la plupart des constructeurs désertent le segment des monospaces tout en élargissant leur offre de UV, BMW fait le pari de renouveler son série 2 Active Tour Air pour une seconde génération. Il est vrai que le modèle a connu un certain succès et fut même durant quelques années la deuxième meilleure vente de la marque sur le marché français. Le nouveau monospace de la firme bavaroise s'adapte toutefois aux tendances actuelles. Son style le rapprocherait plus d'un crossover, notamment au niveau de sa face avant rehaussée et dotée d'une calandre hypertrophiée, plus imposante encore que celle de la série 1. La longueur gagne 5 cm, à 4,39 mètres. Et la version étendue à cette place grand tour air n'est pas renouvelée en raison de sa mévente photo de famille du nouveau bmw série 2 active tour air ne cherchez pas la version longue à cette place elle est passée à la trappe pour son lancement en février 2022 l'active tour air est disponible avec deux motorisations essence 218 i 236 chevaux et 220 i 270 chevaux et un diesel 218 d 250 chevaux la version 220i bénéficie d'un système 1000 hybride 48 volts pour épauler le bloc 3 cylindres. Il repose sur un moteur électrique qui apporte un boss de 19 chevaux et 55 Nm, ainsi que sur une batterie de 1 kWh. Enfin, deux versions hybrides et rechargeables compléteront l'offre dès l'été 2022. Grâce notamment à la capacité généreuse de leur batterie, 16,3 kWh brut. Ces 225 X-Drive de 245 chevaux et 230 X-Drive de 326 chevaux sont annoncés avec une autonomie en toute électrique supérieure à 80 km. Prix BMW Série 2 Active Tour Air 2022 Les tarifs du Série 2 Active Tour Air démarrent à 34 200 euros en version essence 218i, tandis que le diesel 218 déréclame au minimum 36 400 euros. Des prix plus élevés que sur l'ancien modèle en raison notamment de la boîte automatique désormais imposée sur toutes les variantes. Alors que le malus au CO2 peut aller jusqu'à 983 euros sur la version 218i, la micro-hybridation permet à la 220i d'être moins touchée sur ce point, entre 190 et 740 euros de malus, malgré sa puissance supérieure. De quoi réduire légèrement l'écart de prix entre les deux modèles essence plus 2400 euros pour le 220i. Les tarifs des versions hybrides et rechargeables ne sont pas encore connus. Notre version DC 220i avec moteur de 170 chevaux est facturée 38 700 euros. La finition de base offre globalement l'essentiel côté équipement. Elle comprend notamment la caméra de recul, le tableau de bord numérique formant une immense dalle avec l'écran central de 10,7 pouces, la navigation, le système de stationnement automatique ou encore les jantes alliages de 16 pouces. Malgré tout, comme souvent chez les marques premium germaniques, les options demeurent nombreuses. Et certains équipements se trouvent forcément inclus dans des packs, relativement onéreux. Tarière coulissante 60 sur 40. De même, si l'on souhaite profiter de l'affichage tête haute, il est obligatoire de passer par le pack innovation facturé 3300 euros. Au volant, la conduite manque un peu de naturel, mais le dynamisme fait merveille. Si l'ancien modèle avait dû mal à cacher sa nature de monospace sur le plan du style, il pouvait malgré tout compter sur un agrément de conduite supérieur à celui de ses concurrents généralistes pour justifier son blason et ses tarifs. On retrouve bien entendu ce caractère dynamique sur le nouvel Active Tourer dès les premiers mètres parcourus à son bord. Le volant à la jante particulièrement épaisse, comme c'est le cas sur la majorité des modèles du constructeur, Semble presque vouloir masquer le ressenti un peu artificiel de la direction. Ce manque de naturel se retrouve également au niveau des pédales d'accélérateur et de frein, qui se montrent exagérément fermes et réclament un petit temps d'adaptation pour avoir une conduite vraiment fluide et spontanée. Une fois habitué à ce feeling un peu spécial, on retrouve un comportement particulièrement dynamique pour un monospace agrémenté d'un train avant très précis qui permet à l'amateur de conduite de profiter des courbes d'une petite route sinueuse sans arrière-pensée. Les 170 chevaux de notre version d'essai 220 i offrent par ailleurs des performances plus qu'honorables, 0 à 100 km par heure annoncé en 8,1 secondes, notamment lorsqu'on enclenche le mode sport, avec une réactivité optimisée du groupe motopropulseur mais également une direction raffermie. Malgré tout, dès que l'on hausse le rythme, le 3 cylindres turbo se révèle vite assez sonore, avec un timbre qui relève plus du gros diesel que de la mécanique sportive. Le monospace BMW a un peu tendance à oublier le confort des passagers. Au final, le plus plaisant avec ce monospace BMW est d'adopter une conduite coulée, favorisée par le mode de conduite intermédiaire baptisé personnel. Ce dernier privilégie à la fois le silence et la douceur de fonctionnement, tout en permettant de disposer de reprises plus honorables le seul reproche que l'on pourra alors faire à l'active air concerne le réglage de ses suspensions qui favorise le dynamisme mais pénalise le confort en faisant ressentir à ses passagers chaque imperfection de la chaussée reste à savoir si la suspension Select Drive optionnelle de série sur la finition M Sport permet d'améliorer les choses en revanche on retiendra le rayon de braquage très court qui facilite grandement les manœuvres un bon point pour la ville enfin avec une moyenne de 7,2 litres 100 km enregistrés, sur notre parcours d'essais mêlant ville, autoroute et route secondaire, cette version essence 220 y apparaît plutôt raisonnable, sans doute aidée par son système de micro-hybridation 48 volts entièrement nouveau. Un hybride et rechargeable prometteur. Même s'il faut patienter jusqu'à l'été prochain pour les voir arriver sur le marché, nous avons pu faire brièvement connaissance avec l'une des versions hybride et rechargeables. La 230E drive, développant une puissance totale de 326 chevaux, celle-ci affiche un niveau de performance particulièrement élevé pour la catégorie 0 à 100 km par heure annoncé en 5,5 secondes. Mais, au-delà de ces accélérations fulgurantes lorsqu'on met pied au plancher, c'est plus la force tranquille offerte par le moteur électrique de 176 chevaux et, par la grosse batterie de 16,3 kWh. 14,2 kWh note, qui impressionne au moment de parcourir les premiers kilomètres. Les versions hybrides et rechargeables de l'Active Touré embarquent une batterie de 16,3 kWh. Alors que la batterie est pleine, le mode hybride conjugue douceur et célérité, tout en privilégiant la propulsion électrique, même quand on sort de la ville. La promesse de parcourir 80 km en tout électrique semble alors tout à fait plausible, et sur les longs parcours la consommation devrait se voir fortement diminuer. A l'issue de notre brève prise en main de 48 km, au cours de laquelle passe, nous avons obtenu une moyenne de 3,6 litres 100 km. Reste à connaître les tarifs de cette active Tour Air hybride qui, même en version 225 x Drive de 245 chevaux, ne devrait pas être à la portée de toutes les bourses. À bord la présentation du nouveau série 2 Active Tour Air s'inspire de celle du grand SUV électrique iX avec son immense dalle numérique posée sur la planche de bord. À l'intérieur du nouveau série 2 Active Tour Air, c'est la révolution numérique et esthétique. Contrairement à la compacte série 1, avec laquelle il partage sa base technique, le monospace n'intègre pas ses écrans à la planche de bord. Il les regroupe sur une énorme dalle horizontale selon la mode lancée par le concurrent Mercedes des reprises depuis sur le grand SUV électrique IX. Si cette disposition ne provoque plus vraiment d'effet de surprise comme ce fut le cas il y a quelques années, l'ensemble apparaît parfaitement intégré et bénéficie d'une belle qualité de finition. Ce nouvel agencement coïncide avec la disparition de la molette ronde hybride, e alors que presque toutes les commandes se font désormais via l'écran central. Hélas, comme bien souvent, le passage au tout numérique ne facilite pas vraiment l'accès rapide à certaines fonctions. Bien que des touches permettent des raccourcis, pour gérer les modes de conduite ou activer le LAN Assist, il apparaît presque toujours nécessaire de toucher l'écran et donc de brièvement quitter la route des yeux pour finaliser la manœuvre. Sans compter que la navigation dans les divers menus ne se révèle pas toujours intuitive. Ceux qui demeurent insensibles au tout numérique risque de rapidement regretter l'idrève. Côté pratique, on notera le vaste rangement situé sous la coudoie centrale ce dernier incluant sur son extrémité la commande de boîte de vitesse le volume pour la radio ou encore les modes de conduite à l'arrière l'espace pour les passagers se montre généreux que ce soit au niveau des jambes ou de la tête de plus la modularité est optimale avec une banquette rabattable de type 60 40 et même coulissante en option si les modèles 218i et 218d affichent un volume de chargement de 470 litres, notre version 220i perd un peu en capacité et se limite à 415 litres en raison de la petite batterie de son système hybrides logé au fond du coffre. Cette soute demeure toutefois facile.